Bonjour euh, Malang Federa. Euh, bonjour Ndé Voilà Malang Fadera, vous êtes travailleur euh, social et spécialisé. Euh, ce 15 mars marque la journée mondiale du travail social. Que pensez-vous euh, déjà de cette journée Bon, écoutez, c'est vraiment regrettable qu'on se retrouve chaque année à l'occasion de cette journée internationale dédiée au travail social avec les mêmes doléances et les mêmes recommandations. Mmh. Euh, le recrutement des travailleurs sociaux spécialisés dans la fonction publique reste encore le principal défi qu'il faut relever. Mmh. Actuellement, la réalité nous montre que l'État du Sénégal est obligé de revoir sa politique sociale pour faire des résultats. C'est aujourd'hui, plus que jamais, que les Sénégalais se retrouvent dans la pauvreté, dans la précarité, dans la vulnérabilité économique et sociale, malgré tous ces milliards injectés. Je peux vous donner un exemple très simple, c'est l'exemple des bourses de sécurité familiale. Oui. C'est parce que... Les spécialistes de ce domaine ne sont pas au cœur de la conception, mais aussi le recrutement dans la mise en œuvre de ces politiques sociales n'est basé que sur le clientélisme politique. Le résultat, c'est quoi Il n'est pas les bénéficiaires à sortir de la pauvreté. Au contraire, il les enfoncent dans la misérabilité. Il les enfonce dans la culture de l'assistanat. Or, l'assistanat n'est que la première étape pour un programme ambitieux. Si je vous donne un exemple, si le travail social, par exemple, on peut le matérialiser comme un immeuble à 10 étages, mais n'est oui. que le, le premier étage. Donc c'est au Sénégal que tu vois des gens résumer tout le social à la charité et à, à l'assistant. Donc tu, tu crois qu'on peut, qu peut être admis euh, dans concours aussi sélectif que le toutes ces années de formation mm -hmm. pour après bon, résumer tout notre travail au don ou encore à la distribution des d'art. Donc euh, c'est donc pas possible. Quel est, quel est quel le cas nous mettre oui. de... mm -hmm. Quand est nous administrés devant nos responsabilités, euh, nous savons comment autonomiser les bénéficiaires, les rendre un on peu des champions. Euh, quelle est l'importance du travail social Quel est le rôle du travailleur social Exactement. Bon, voilà. euh, dans un premier temps, il va falloir qu'on on, résume, on, on plus ou moins les métiers dans, dans ces filières suivantes. Mmh. Alors déjà, il y a, il y a ce qu'on appelle les travailleurs sociaux et spécialisés euh, dans, dans, dans ce qu'on appelle euh, dans le domaine communautaire. Il y a ceux qui sont dans la formation et l'insertion des personnes handicapées, il y a ceux qui sont dans la protection des droits de l'enfance et ceux qui sont dans les ceux qui sont des assistances sociales qu'on nous, nous retrouvons dans les hôpitaux. Il y a aussi ceux qui ont fait ce qu'on appelle la médiation familiale et communautaire. C'est plus ou moins. Ceux qui sont dans les dans les tribunaux euh, pour régler des questions de médiation, etc., avec des questions de divorce, des de questions. Donc, souvent, s'ils sont impliqués, on peut arriver parce que le divorce n'est que euh, la dernière étape, donc au cas où on n'arrive pas à, à trouver un consensus, etc. Mais ces gens, euh, l'expérience a montré que quand on, quand on le met à l'air, on arrive plus ou moins à résoudre pas mal de dossiers, pas mal de documents. Donc, ceux qui sont dans la protection de l'enfance, vous savez que nous sommes en face de pas mal de défis, donc le défis de la mendicité. Donc, c'est des gens qui peuvent nous aider au moins aujourd'hui à protéger ces enfants-là, à lui tourner dans la famille, mais aussi à leur donner de bons encadrements. Donc, euh, si vous prenez par exemple, il y a de ces enfants qui sont peut-être victimes d'autisme, d'hyperactifs, euh, etc. Et tout. Donc, ces gens sont préparés à encadrer ces gens-là, mais il y a aussi ceux qui sont dans, euh, spécialisés euh, plus ou moins à ce qu'on appelle euh, l'encadrement des personnes en situation de handicap. Donc, ces gens qui sont voilà, suffisamment préparés pour aider ces gens-là à être autonomes, à ne pas tendre la main, à ne pas vivre de leur handicap. Parce que donc, ces gens ils sont formés à faire savoir ces gens-là, à faire comprendre ces gens-là, à les rendre aussi forts pour comprendre que l'handicap n'est pas physique, mais c'est au niveau mental. Et euh, quelles sont les difficultés, Malang euh, Fadera, que rencontrent oui. les travailleurs sociaux au Sénégal mmh. Mais je l'ai souligné, je l'ai souligné. Oui, -dire ce ce, ce qu'on ne peut pas comprendre, mm -hmm. c'est ce qu que l'État du Sénégal ne pourra pas quand même organiser des concours aussi sélectifs que dans le TFS, mm -hmm. que les gens quand même puissent être formés pendant trois longues années, oui. que l'État du Sénégal ait des milliards dans la formations et par la suite, se retrouver quand même euh, prendre la place pour des réflexions à la à les remettre à des gens qui nous viennent à plus du domaine. Mm -hmm. Donc c'est plus ou moins les difficultés que nous rencontrons. L'autre difficulté, c'est quoi C'est que nous constatons que l'État du Sénégal est. En réalité, dans l'événementiel, c'est-à-dire quand il y a un problème, donc ils font le show et voilà, pour, euh, je ne sais pas, en tout cas, pour, pour au moins rassurer les gens, mais en tout cas, ils ne sont pas euh, dans la logique de régler de manière définitive ces, ces, ces problèmes-là. Et ce qu'ils font, je vous donne un exemple très simple, par exemple, vous partez dans les services régionaux de l'action sociale, oui. dans les services départementaux de l'action sociale, dans les hôpitaux, vous allez voir, dans les CPRS, il y a de ces services où il y en a qu'un seul fonctionnaire qui est affecté là-bas. Alors, si le fonctionnaire, il est empêché ou il est malade, le service, il est fermé. Vous croyez que ce intelligent Au moment où il y a d'autres qui sont formés et qui traînent encore. Alors que c'est l'État même qui a pris tous ces milliards pour l'injecter dans le formation. Donc, c'est ce qui ne peut pas se comprendre. Quoi. Donc, donc euh, Malang, euh, le recrutement des étudiants formés, des, euh, des étudiants, euh, le recrutement, ça pose problème des travailleurs sociaux C'est le principal défi. Oui. C'est le principal défi que l'État doit relever. Parce qu'on euh, estime que si l'État du Sénégal met... Une un programme de politique sociale mmh. et qu'ils mettent à côté ceux qui sont spécialisés, ceux qui sont habilités à conduire ces ce programmes-là, au détriment des gens qui n'ont rien appris du domaine. Ne vous inquiétez pas de ne pas avoir des résultats. Et c'est la situation que nous vivons actuellement. Et comment ça doit se passer normalement, le recrutement des travailleurs euh, sociaux et spécialisés formés au bon. niveau du NDSS mmh. C'est-à-dire comment ça doit se passer normalement Mais, mais euh, mettre, mettre, mettre X à la place de X, c'est tout. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas prendre la place que, que doit occuper les travaux sociaux pour le à donner à, à des gens pour, pour régler un clientélisme politique. Donc c'est tout. Pour régler ce problème-là, mettons mettez les gens qui ont les compétences nécessaires dans les postes qui doivent, qu doivent conduire, c'est tout. Mmh. Que faut-il pour euh, euh, valoriser euh, le travail social Voilà. Oui, bon, là, je pense qu'il va falloir que l'État du Sénégal au moins soit davantage sensibilisé, parce que si vous prenez les pays qui ont un peu compris comme le Canada, mmh. euh, c'est, s'ils ont eu au moins ce développement-là, c'est parce que dans au cœur de le système, c'est les travaux sociaux qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont dedans. Mais si vous prenez tous les pays qui n'ont pas compris que on pourra avancer, on pas développer sans les travaux sociaux, mais c'est ces pays-là qui sont dans cette situation catastrophique mmh. économique, et voilà, c'est l'exemple du Sénégal. Que vous inspire euh, la bourse de sécurité familiale qui entre dans le cadre de la politique sociale du régime de Macky Sall Que pensez-vous de ça en tant bon, que je travailleur que social que une mauvaise, euh, Je ne peux pas dire que c'est une mauvaise politique, mais comme je vous l'avais dit, dit, si on veut symboliser, matérialiser le travail social comme un immobilier à dix étages, l'assistant n'est que, que le premier étage et que le programme de bourse de sécurité familiale n'est qu'un programme d'assistant. Moi, je ne peux pas cautionner un assistant parce que, comme je vous l'avais tantôt dit, on ne peut pas faire toutes ces années d'études à l'école pour résumer notre métier à la distribution aux dons ou encore à la charité. Donc, toute politique sociale, à mon avis, qui n'a pas l'objectif d'autonomiser ces gens, qui n'a pas l'objectif de rendre ces gens-là des champions économiques, écoutez, cette politique-là, moi, je ne peux pas cautionner. C'est une mauvaise politique. Mmh. Euh, que pensez-vous du ministère de la Santé et de l'Action sociale Qu'est-ce que vous pensez aussi de ce département Est-ce que euh, ce ministère joue pleinement son rôle, oui ou non, selon vous, Madame Fadera Bon, la réponse est détenue d'avance le ministère ne joue pas son rôle parce que... Mm -hmm. Bon, j'ai pas eu l'occasion de connaître l'actuel ministre, mais j'ai connu quand même son prédécesseur personnellement. Quand j'étais le président du comité exécutif des élèves mm -hmm. de l'ONTSS, j'ai eu à le pratiquer. Donc c'est quelqu'un qui était fort à la prise des engagements, mais quelqu'un, quand il s'agit de respecter ses engagements, mais écoutez, on, on, on, on ne voit même pas sa tête. Donc celle-là, je ne la connais pas du tout. Mais depuis qu'elle est venue aussi, bon, je pense que qu'un vent d'espoir nous souffle toujours pas, quoi. Donc, c'est une dame qui, qui fait beaucoup plus focus dans le domaine de la santé. Et je pense que d'où la nécessité même de poser l'interrogation, de savoir est-ce qu'il ne faut pas même exprimer euh, l'action sociale dans, dans ce ministère. Parce que souvent, on a des ministres euh, qui font beaucoup plus focus sur la santé en oubliant l'action sociale. mais Allez-y dans les hôpitaux, l'accueil est catastrophique là-bas. Mmh. Mais si vous mettez un personnel qualifié, si vous mettez un personnel suffisant, vous croyez que les gens vont, vont se plaindre de toutes ces questions d'accueil, de toutes ces questions de toutes ces questions d'orientation et d'autres, non Pat que pensez-vous même, même, même, même dans les écoles. parce que oui. Vous savez, le travail social est un peu transversal. On ne mm. peut pas résumer le travail social dans un seul ministère. Mm. Donc, à l'époque... Bon, si c'est dans tous les domaines, de, en fait. Ou, ou donc non, voilà, c'est pourquoi mm. je parle de la transversalité. Mm. À l'époque, si vous prenez le parti socialiste, vous une politique où dans les écoles, il y a des services sociaux, euh, d'accueil, d'orientation. Euh, parce que le, le, les enfants, nous ne nous appartenons pas dans la même société, dans la, dans, nous, nous appartenons pas à, au même environnement. Vous voyez un peu. Il y a des gens qui viennent avec des difficultés, il y a des gens qui viennent avec des problèmes, et ils ont besoin d'accompagnement psychosocial. Mais ces gens-là, ceux qui sont habilités, à les accompagner, à faire les accompagnements psychosociaux. Mais écoutez, l'État du Sénégal, à un moment donné de la vie a décidé d'enlever tous ces services sociaux dans les écoles et nous nous retrouvons dans cette situation. Donc dans les écoles, bon, les gens fument à tout va, dans les écoles les gens prennent, prennent des, des, des stupéfiants bon, qui, qui ne sont pas qui, qui sont même sanctionnés d'ailleurs par le Code pénal, donc je ne veux pas passer sur le mot. Il y a des gens, les gens boivent de l'alcool là-bas. Donc pour Donc si on avait des gens qui étaient habilités à accompagner ces garçons là on peut vraiment réussir à avoir un bon encadrement pour ces enfants qui, qui sont les futurs du Sénégal. Quoi. Euh, que pensez-vous de la loi d'orientation sociale, la carte d'égalité des chances euh, mise en place par l'État du Sénégal pour les droits des personnes euh, handicapées Qu'est-ce que vous pensez de, de la loi d'orientation sociale J'estime qu'on a un bon national juridique. Le Sénégal n'a jamais eu un problème de texte. Le Sénégal n'a jamais eu un problème de texte. Notre arsenal juridique il est bon tant pour la protection de l'enfant, tant pour euh, la réattention sociale pour, la, pour les personnes en situation de handicap, etc. On n'a pas un problème de texte, on a un problème de volonté politique. Voilà, c'est tout. Et bon, quand on applique les textes, vous allez voir, on peut, on peut sortir de cette situation. Donc on a juste un problème d'applicabilité, c'est tout. Quoi. On n'a pas un problème de texte. Voilà, Malang euh, Fadera, Réumé FM vous remercie pour la disponibilité. Moi qui vous et je rappelle que vous êtes un travailleur social et spécialisé social et spécialisé